Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultant business. Alors les amis, je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu mon visage, mais là, quand il y a des bonnes nouvelles, quand il y a des bonnes choses, j'ai pris le temps de digérer euh, l'information euh, pour les amoureux de, de la crypto, pour les amoureux de l'économie numérique. Je pense que la semaine dernière, on a eu euh, je veux dire quoi, une fabuleuse nouvelle. C'est-à-dire, euh, comment, comment dirais-je, c'est maintenant que le business commence. C'est-à-dire, un Cozumaf qu'on a attendu. On a attendu que le Cozumaf fasse quelque chose. On a attendu que ces gendarmes des marchés financiers puissent donner des réponses positives. On a tellement attendu que, euh, voilà, les investisseurs de l'IEBLIMAL que nous sommes, euh, beaucoup se sont découragés, sauf moi, hein. moi, je ne suis pas découragé, mais le moi, on est toujours bango, bango, voilà, donc, euh, beaucoup se sont découragés, parce qu'on s'est dit, oh, tiens, c'est l'arnaque et tout, tout simplement parce que beaucoup voulaient faire taire, ce qui va rendre plusieurs millionnaires demain, mais aujourd'hui, le maf a décidé d'encadrer les crypto-monnaies pour qu'il soit dorénavant possible d'utiliser le Bitcoin, les Ethereum, bref, la crypto-monnaie au Cameroun, c'est-à-dire en Afrique centrale, parce que le Cozumar, c'est pour l'Afrique centrale, sans problème. Nous, on parle pour nous le Cameroun. Vous imaginez un peu Beaucoup de, de, de plateformes sont tombées, beaucoup de plateformes d'investissement sont tombées parce que ce, ce, ce côté-là n'était pas encore encadré, mais aujourd'hui, il est possible. Et bientôt, les entreprises comme l'IEB, l'IMAL et bien d'autres qui étaient dans ce système-là, moi, je parle de l'IEB qui connaît et là, on a mis beaucoup d'argent, pourront, n'est-ce pas pouvoir postuler pour demander l'agrément dès que la note, euh, des bref, dès que les informations euh, et les documents nécessaires euh, euh, que le cauma va demander seront disponibles alors notre très cher liable pourra n'est- ce pas avoir l'agrément beaucoup ont voulu que cette entreprise tombe beaucoup ont voulu faire taire mais comme c'est le génie le Seigneur a dit au type là que gars, on voit la là à la bourse. Les gens la viennent mal. Mais aujourd'hui, vous pouvez un peu vous imaginer. Moi, je ne sais pas. Eh. Tant pis pour ceux qui ont dilipendé leur limo, je dirais ça comme ça parce que, vous savez, le Cozuma vient réguler la crypto. Mais la crypto en elle-même en Afrique n'avait pas un problème. Eh. Nous, on fait nos transactions depuis, on vend nos cryptos, on achète, on vend, on fait les choses en ligne. Ça ne dérange personne quelque part. Ça n'avait pas de problème. Mais les, les, grands, les entreprises qui ont des projets comme l'IEP qui sont venues pour apporter une idée, qui sont venues pour apporter quelque chose de nouveau et dont euh, les gens n'ont pas compris. Ou alors ceux qui ne comprenaient pas ou alors comprenaient, ne, voudraient pas, ne voulaient pas que les autres puissent aussi devenir riches, puissent aussi avoir de l'argent parce que ça ne se conçoit pas euh, chez l'Africain que quelqu'un puisse devenir riche sans toutefois entrer dans une secte pernicieuse et tout. Mais aujourd'hui, avec l'économie numérique, c'est possible. Et vraiment, je dis encore merci au COSUMAF qui finalement a fini ses études approfondies et qui a finalement décidé de nous encadrer et d'encadrer toutes les entreprises qui feront soit dans les actifs numériques, soit dans les investissements. Lisez bien, attendez, je vais encore lire la partie là pour vous. Alors, je vais, citer, euh, je vais citer la publication du, du rédacteur, si c'est Armand quelque chose, un truc comme ça. Alors, voilà, on dit quoi Le texte a été rendu public cette semaine, on parle de la semaine dernière. Et le gendarme financier du marché euh, intègre des nouveaux, de nouveaux produits financiers comme... Le jeton ou actifs numériques, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Binance, Coin et tout ce que vous pouvez connaître dans la crypto là. En plus de cela, il intègre aussi, les textes intègrent aussi les prestataires de services sur les actifs numériques. Les professionnels des investissements agréés. Regardez un peu comme l'IEP. Imaginez un peu aujourd'hui l'IEP avec un agrément. Vous pouvez vous imaginer, là on va partir. Laissez-moi finir de lire l'article. Des professionnels d'investissement agréé pour offrir ces services. Leur champ d'action tourne autour de la conservation d'actifs numériques pour le compte des tiers, achats, vente, actifs numériques, ah, ah, ah, ah. l'exploitation de la d'actifs numériques. Bref, en fait, pour vous dire que ça commence à venir. Vraiment, tant pis pour ceux qui sont restés en arrière. Tant pis pour ceux qui ont douté. J'ai même pitié et j'ai ri fort. haha, J'ai ri fort tout cela qui ont combattu mal. Dommage à ceux-là qui ont mis leur argent, qui n'ont pas cru au projet, qui au lieu de soutenir le projet, en conservant simplement et en gardant leur calme. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais si vous aviez simplement gardé votre calme, aujourd'hui là, voilà que ça commence. Beaucoup ont dilipendé leur crypto, beaucoup ont dilipendé leur monnaie, mais je puis peux vous dire que quand mal aura cet agrément-ci, même le LMC en se va faire boum. Donc, moi, ne sais pas pour ceux-là qui pensent que allez sur elle sur Banque ou bien les autres plateformes, vous verrez que les, vous verrez les ordres d'achat ou de vente, vous verrez que le LMC continue, les gens continuent à se faire de l'argent avec. Mais je vous dis encore, l'IABIM a annoncé dernièrement euh, les deux nouveaux packs, un pack de 5 millions et un pack de 10 millions, je ne sais pas, un, un pack de 500, euh, je crois que c'est quoi, 50 millions et 10 millions, un truc comme ça, 5 millions et 10 millions, voilà, un pack de 5 millions de limons et un pack de 10 millions de limons les amis, je vous dis encore que c'est le moment, pour ceux qui ont cru à ce projet, moi personnellement, j'ai cru à ce projet, et jusqu'aujourd'hui, pour ceux-là qui, qui regardent leur compte, liablement, continuer à payer au calme, sauf qu'il n'y a plus, les retraits. Alors, imaginez-vous l'IEP avec un agrément. Un agrément, ça signifie quoi? L'onglet retrait va s'ouvrir. Vous aurez maintenant la possibilité de faire les retraits par carte Visa, par Orange Money. Pourquoi? Parce que leurs partenaires stratégiques qui était les banques qui leur permettait de faire les retraits par carte n'auront plus peur d'être frappé par le cosumaf Pourquoi Parce qu'avec un agrément, ils seront libres de pouvoir faire les transactions financières et donc l'ouverture des retraits en France s'effacera encore possible pour, pour ceux qui sont en local et pour d'autres pays qui voient même les, les, les, les retraits en USDT ou les retraits en Bitcoin ou en Ethereum. Vraiment, les amis, moi, je crois en ce projet et je sais que ce projet... Vraiment, euh, moi en tout cas, je suis en train d'amasser parce que actuellement à la bourse, actuellement à la bourse, ça va très vite. Actuellement à la bourse, ça va très vite. Pour ceux qui savent, accumulez rapidement vos limo coins. Accumulez rapidement vos limo coins. Mettez-les dans votre compte. Parce que, achetez même pour ceux qui disent, ceux qui dit les pannes. Il y a des gens qui disent les, les limos. Achetez chez eux, c'est 25, 25, 10 francs, 5 fois, je ne sais pas. Achetez. Mais je vous dis que dans quelques mois, d'ici la fin d'année, le limo va changer de dimension. D'ici la fin d'année, la 25, 25 va devenir peut-être 500. D'ici janvier 2023, ça va aller très vite. Et comme on disait, c'est maintenant que le business commence. Donc, inscrivez moi en commentaire aussi si vous voulez, c'est votre problème. Mais je dis encore, pour ceux-là qui n'ont pas cru, vraiment tant pis pour vous. Pour ceux-là qui ont sali l'IEP, les honte à vous. Parce que la honte, là, mais on n'a pas encore bien commencé. Tous ceux-là qui insultaient, qui... qui C'est-à-dire toute cette campagne-là qui était vouée à nuire à l'IEP et à faire tel l'IEP. Ne vous inquiétez pas, c'est maintenant que les choses vont commencer. J'espère que vous avez tous les arguments pour décourager ceux-là que vous avez découragés. Mais nous autres là, nous sommes des caïds, on croit. Même si c'est dans deux ans. D'abord, quand on investit dans l'IEP, n'était même pas pour manger l'argent maintenant. Hein. On avait prévu que nous, c'est dans deux ans qu'on va... Manger nos, nos dos. Donc, si vous là, vous, euh, vous, vous, vous, vous n'y croyez plus, nous autres, continuer à y croire. Voilà. Et donc, nos agents qui sont là-dedans, c'est juste pour moi un agent gardé. Parce que c'était même d'abord prévu pour 2023, fin d'année 2023. Donc, voilà. Moi, je vous encourage. Pour ceux qui ont cru à ce projet, n'hésitez pas. Continuez d'y croire. Ne pensez pas que votre argent est parti. Dites-vous dites -vous juste que c'était dans un compte bloqué. Et continuez à faire vos, vos récaps. Continuez à faire vos récaps. Continuez à réinvestir. Parce que, comme on disait, vaudrait mieux réinvestir. Et qu'à la fin, ça se trouve que de n'avoir rien fait, de regretter. Et si je savais tout le temps père. Tu perdu, ne perdais pas le temps. Continuez à réinvestir. Vraiment. L'année prochaine. L'année suivante prochaine, de toutes les façons, dès que ils auront l'agrément puisque c'est déjà en cours d'étude, de, de, de, Voilà, le, le Cozuma va valider. Maintenant, ils sont en train de faire les papiers pour pouvoir connaître euh, les pans d'encadrage d'encadrement et tout ça là. Donc, les amis, pour ceux-là qui n'y croyaient pas, je dis encore, si tu ne t'intéressais pas encore à la crypto-monnaie, comment ça t'intéressait à la crypto-monnaie Et pour ceux-là qui sont des investisseurs de les Malik, qui étaient découragés. Vraiment, vous devriez avoir un grand sourire. Pour ceux-là qui ont dit, les, les limon Dommage. Mais je vous dis, c'est maintenant que le business commence. Bigo pas nous tous. Bigo pas l'Ieblima. Emile va faire tout son staff. Et rendez-vous au sommet. Alors les amis, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas bavardé ici. Et c'est la première fois que tu vois mon visage. Si c'est la première fois que tu vois mon visage. Je vais simplement t'inviter à t'abonner. Je suis Olga Bani. Voilà. Euh, N'hésite pas à t'abonner. Clique sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao